Eh, hey, mais c'est Frédéric. Bonjour, Frédéric. Comment vas-tu? Salut Yann. Oui. Bien, euh, Salut, je il va falloir changer de fournisseur internet. <rire> euh, Frédéric, merci d'avoir accepté euh, ce live euh, à si brève euh, échéance. Euh, je te propose une discussion en fait, sur le sujet euh, de, du marketing digital, comment réussir, ou comment rater d'ailleurs, <rire> son marketing digital euh, dans les entreprises en amont euh, de ce webinaire euh, que nous organisons euh, avec Oxbow et Emarsis, c'est le témoignage de Oxbow et, et nous organisons ce, ce webinaire avec Emarsis le 5 avril 2022. D'ailleurs, pour s'inscrire, euh, c'est facile, viznktg.info slash live 050422 euh, en minuscule. Et tu nous fais la gentillesse d'ailleurs d'être présent euh, euh, le 5 avril donc on a hâte de confronter les points de vue et en amont euh, de cette discussion euh, que nous aurons avec Pierre Charbonnel qui est directeur digital de euh, Oxbow, euh, je voulais euh, prendre euh, quelque temps, on a à peu près un quart d'heure avec toi ici sur euh, LinkedIn, sur Twitter et euh, sur euh, Facebook euh, pour euh, discuter des meilleures, des plus mauvaises pratiques. Alors, peut-être commencer euh, par les erreurs à ne pas commettre euh, quand on choisit une solution en digitale. Alors, toi, en plus, qui est euh, responsable produit euh, dans une euh, société, un éditeur euh, de logiciels hein, qui s'appelle Eloquente, euh, qui est un, un éditeur de CRM. Euh, Vas-y, éclaire-nous de tes euh, conseils. On nous entend pas. Alors, pour, pour moi en fait ce qui est vraiment important c'est de choisir la solution qui est vraiment la plus adaptée à ses euh, bah, à son entreprise par exemple en b2b en b2c on n'est pas du tout dans les mêmes outils en b2b on va beaucoup travailler sur du scoring sur de la segmentation etc tandis qu'en b2c on va plutôt faire du volume donc moi je te parlerai de mon euh, de, de, de, de, de ma solution à moi donc euh, j'utilise différentes solutions je, je commence à même à avoir une petite idée des, euh, des, des, des outils du marché euh, j'ai utilisé GetResponse SendingBlue euh, plein de solutions, PlayZ, etc., etc et je sais en fait que toutes les solutions ne se valent pas vraiment, même si sur le papier en fait, il, mm -hmm. grosso modo tu fais à peu près toujours la même chose donc ce qui est vraiment important mm -hmm. c'est choisir une solution qui soit adaptée à son secteur d'activité et euh, qui prenne en compte les spécificités mm -hmm. dans le B2B on parlera bien sûr de scoring, etc. Ça c'est sûr, euh, il y a des solutions. C'est le le de... pas toi, donc justement si de ton côté. Non, c'est le cas des Marxis d'ailleurs, parce que c'est une solution de de comment dire de messagerie multicanal, omnicanal, et donc il y a des solutions qui sont plus ou moins industrielles, qui sont plus ou moins orientées pour les TPE et les indépendants, et des solutions qui sont plutôt orientées pour les entreprises. Donc, il faut tout, toutes les, Tous les features ne sont pas forcément euh, équivalents. Oui, exactement. C'est pour ça que moi, j'essaie vraiment de, de choisir quand je mets en place une solution pour moi ou dans le cas d'une entreprise, j'essaie de choisir vraiment une solution qui pense dans le secteur. Ça, c'est la première chose. Euh, choisir une bonne solution au niveau digital, c'est savoir en fait si elle n'est pas trop grosse et si elle est justement adaptée à son entreprise. Parce que même dans le B2B... Toutes les solutions ne sont pas adaptées. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une agence de com qui justement voulait mettre en place une solution de communication. Et elle me disait, tiens, voilà, j'ai telle solution de tel éditeur. Je disais, waouh, c'est une solution qui est vraiment trop grosse pour toi. C'est euh, complètement disproportionné, puisque je disais, bah, il y a mm. des petits outils très simples, comme par exemple l'envoi en perfect timing des, des emailing euh, Il y a des intégrations, comme tu l'as dit, avec différents outils multi-canos. Et en fait, euh, bah, pour lui, il disait ouais il faut que je me forme, il faut que je vois l'outil, comment ça se passe, etc. Et en fait, finalement, c'était, je ne dis pas une usine à gaz, mais c'était en fait quelque chose qui n'était pas d'inverse. Quand on sera une grande entreprise, et bien à ce moment-là, il faut bien sûr choisir un outil qui offre le maximum d'ouverture, en particulier avec tout ce qui est CRM, ERP ou base de données. Et à ce moment-là, en fait, il va falloir faire du sur-mesure. Donc, selon qu'on soit secteur B2B, mmh. B2C, choisir la bonne solution. Et ensuite, selon sa taille, choisir le bon canal. Donc, ça, c'est vraiment le, la, la, la, la première chose à, à soigner. Oui. Alors après, il y a la question. Ensuite, je ne sais pas si tu veux qu'on continue sur la partie mailing ou si tu veux qu'on... Oui, excuse-moi, il, il y a un lag d'environ 5 secondes, donc ce n'est pas très, très pratique. Euh, et à la question éternelle du best of breed ou du tout intégré, c'est aussi une question importante. Alors, il n'y a pas de réponse euh, idéale d'ailleurs dans ce domaine parce que <rire> ça, tout, chaque cas est un cas particulier. Il y a des cas où, où le best of breed est plus adapté que l'autre. Moi, j'ai une, une, euh, une, une petite prédilection pour le best of breed de, de, de par mon, mon passé euh, d'entreprise. Et j'aime bien les solutions qui sont très, très pointues sur, euh, sur des sujets, euh, bah, notamment dans le cas de la multi par exemple. Ouais, moi aussi, je suis plutôt en fait choisir les meilleures solutions du marché plutôt que d'avoir tout intégré, puisqu'en fait, parfois, tu... Tu n'as pas toute la puissance, tu ne peux pas tirer toute la casse d'étence de, de, de l'outil. Euh, la vision tout intégrée, CRM, ERP, est généralement intéressante quand tu es une plus grosse entreprise et que tu arrives justement à faire de la custom, de la personnalisation hein. à ce niveau-là. Et, et la deuxième chose, justement, c'est après la partie équipe. Moi, en fait, je le vois bien. Euh, donc, moi, je suis utilisateur au quotidien d'outils de CRM, comme par exemple Salesforce. Je suis même, on va dire, administrateur, mais pas administrateur technique de la base, mais je suis administrateur de cet outil-là. Et je sais que si tu n'as pas quelqu'un, un développeur, si tu n'as pas quelqu'un de technique, tu ne peux pas t'en sortir. Et justement, quand tu dois faire des liaisons avec différents outils, c'est compliqué. C'est pour ça que le best-of-breed sera beaucoup plus intéressant. Il faudra plus choisir donc une solution qui sera vraiment euh, adaptée au niveau aussi des, des personnes si tu as besoin d'un développeur, développeur pour chacune des évolutions chacune des modifications tu t'en sors pas et c'est pour ça que euh, au niveau des équipes pour se dire bon, ok mais quelles sont les compétences quel est le timing en fait des équipes quand on va mettre par exemple en place une solution de marketing automation eh ben il faut savoir qu'il y aura quand même un travail à faire sur déjà euh, les les personas, revenir sur les personas, revenir après sur l'audit de contenu, ensuite identifier les différents contenus selon le cycle d'achat. Je ne reviendrai pas dessus, mais tu as toujours la phase découverte, la phase d'évaluation et la phase d'achat. Et donc, il faut avoir ces différents contenus, euh, au moins 2, 3, 4, 5 contenus par phase, si tu as deux, trois gammes de produits, et ben tu te retrouves à avoir trois contenus sur les trois phases fois trois gammes de produits. Et à ce moment-là, tu arrives facilement à, à, à démultiplier les contenus, à, à, à envoyer à tes clients. Donc, c'est pour moi, c'est important de, de, de savoir en fait quelles sont les équipes euh, disponibles et... Euh, quelle est la bande passante en fait, de ces personnes-là et surtout nommer un responsable. Parce que si on n'a pas quelqu'un qui est le référent technique, qui va aux réunions euh, réunion de mise en place, hein, qui se forme et qui fait un suivi, et ben, en fait, on voit bien qu'il y a une perte de connaissances dans les équipes. Et moi, je le vois au quotidien, euh, que moi qui ai mis en place du marketing automation, euh, à titre perso ou dans les entreprises, et ben, en fait, si tu n'as pas ce référent-là qui est capable de faire le, le, le lien et d'être euh, monsieur FAQ qui répond à tout, bah, tu perds des infos comme par exemple le tracking. Là, Le tracking, bon, c'est un sujet pour moi qui est essentiel. Euh, tu dois absolument dire... Euh, dans chacun des emailings que tu fais, à chacune des actions que tu fais, qu'est-ce qu'il y a comme ouais. retour Par exemple, tu vois là, on, on participe au salon stratégique client euh, qui a lieu la semaine prochaine, et dans ce salon stratégique client, c'est important de se dire bah, qu'est-ce qui a ramené des inscriptions Et là, nous, par exemple, on fait de la communication multicanale, à la fois de la communication via LinkedIn, donc de communication via LinkedIn générique, hein, de publication de messages, mais également de l'envoi de direct message à nos contacts ciblés, hein, tu n'envoies pas à 5000 contacts, mm -hmm. mais tu envoies, par exemple, par exemple à 200, 300 contacts, très bien ciblés, avec un message très personnalisé. Et comme ça, on peut savoir donc que c'est Frédéric, c'est Chantal, c'est Régis, etc., qui ont envoyé telle invitation, mmh. avec bien sûr une gestion du débloignement. Parce que même sur un canal externe, euh, d'où on n'a pas les coordonnées comme l'emailing, parce que l'emailing, c'est relativement simple de DWD, et ben en fait, sur des outils comme LinkedIn, il faut aussi des dédoubler, parce qu'autrement, les personnes vont dire, mais dire, « J'ai déjà reçu une invitation de monsieur, machin j'ai déjà reçu une, une invitation de madame, bidule. » arrêter de me harceler un peu. Et on voit clairement que sur des, des canaux comme LinkedIn, les gens considèrent souvent le direct message sur LinkedIn comme, entre guillemets, un SMS, mmh. comme un message. Et donc, en fait, il faut essayer d'être raisonnable là-dessus. Moi, ma préco, c'est par exemple de faire pas plus d'un message tous les deux mois en direct message et d'éviter ces séquences de messages sur LinkedIn en automatique qui ne sont pas très harmonieuses ou des séquences par email qui ne sont pas non plus très, très adaptées. Il faut vraiment plutôt se dire quel va être le rythme de relation qui convient, et plutôt créer des événements. Moi, je suis plutôt sur cet aspect-là, se dire euh, il y a une relation régulière qu'on entretient, par exemple, des séquences de marketing automation qui doivent être plus ou moins espacées, et ensuite, il faut créer l'événement, qui peut être un salon, un webinaire, ou quelque chose, en fait, qui, qui va faire que, tiens, on va reprendre le, la, la communication avec la personne. Voilà. J'ai une question pour, pour toi, sur ces aspects d'équipe, euh, on, a, on a fait une, un article il n'y a pas très longtemps avec Jacques Froissant sur la pénurie de talent dans le marketing digital. Et ça, c'est un vrai sujet de préoccupation pour les, pour les équipes dans les entreprises aujourd'hui. Alors, qu qu comment, quels sont tes conseils pour bien staffer, pour bien, euh, comment dire, pour bien euh, peupler ces équipes en termes de compétences, de, euh, à la fois soft skills, hard skills et, et comment les faire évoluer euh, euh, pour, que, pour que les projets se mènent à bien. Alors moi je dirais que déjà il y a, il y a un frein qui a été vraiment important justement à cet aspect gestion des équipes, c'est bien sûr le télétravail. Euh, quand on est en télétravail, certes c'est agréable, c'est facile, mais on voit bien qu'il euh, y a l'aspect communication, l'aspect échange de données, partage de données, qui, euh, qui, qui, qui est un petit peu euh, perdu. Donc, ce qui est important, c'est que, en cas du télétravail, c'est que tout le monde se retrouve au moins une journée par semaine, tous ensemble, pour en fait euh, échanger, discuter et avoir de l'informel. De, de Deuxième chose que moi, je, je, je recommande et je fais tout le temps, c'est la montée en compétences internes. C'est-à-dire qu'on euh, bah, qu a une solution de euh, marketing, euh, marketing comme par exemple les Marcis ou autre chose, et eh en fait, il faut faire des petites sessions de training avec des personnes pour leur dire, tiens, voilà comment ça marche, quels sont les enjeux, etc. Parce qu'après, par exemple, si tu as quelqu'un qui fait, euh, je sais pas, une publicité, qui fait un qui fait des publications sur LinkedIn, qui fait euh, de l'AdWords, ou peu importe, et eh faut que il faut qu'elle sache en fait quelles sont les infos. Par exemple, nous, euh, quand on travaille en fait avec des, euh, des, des, des, de la publicité, euh, de l'emailing ou autre chose, bah, il faut bien que les codes de tracking soient bien tous mis parce que c'est super important de savoir quel est le héroïde des différents canaux. Parce que euh, maintenant, quand tu dépenses X centaines ou X milliers d'euros sur une action, tu dois absolument savoir combien ça rapporte. Et c'est vrai que nous, en fait, comme ça, on a, on a mis en fait différents niveaux de tracking un premier niveau de tracking qui est vraiment simple, c'est euh, les campagnes, et tu sais, ben voilà, ça vient de, euh, de telle source. Et après, en fait, on a mis un deuxième niveau de tracking qui est beaucoup plus fin, qui se retrouve au niveau des CRM et qui permet d'aller beaucoup plus loin et de se dire, ben t'as telle personne, je généré par telle campagne qui est là, et donc ça me permet d'avoir un meilleur suivi. Selon donc l'objectif, selon la campagne, et ben à ce moment-là, on va utiliser un, un, ce système de tracking qui va être différent. Et pour que tout le monde comprenne bien ça, il faut qu'il comprenne comment ça fonctionne quelles sont les différentes limites, les différentes possibilités et euh, euh, ben, que, que tout le monde soit en harmonie là-dessus et que on n'ait pas de perte d'informations. Moi, j'ai déjà vu qu'on fait des emailings et on dit « mais… » merde, c'est quel emailing, en fait, qui a généré le plus d'inscrits On se dit, ouais, j'ai une petite idée, mais on ne sait pas exactement pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, etc. etc. Et ça, c'est vraiment essentiel d'avoir ça. Donc, former les équipes en interne, euh, les avoir sur place et partager l'information, euh, essayer de faire aussi des focus. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des focus. Par exemple, là, je vais organiser un focus parcours client, euh, comment on va pouvoir améliorer et optimiser le parcours client, et ça, c'est essentiel. Et ensuite, se dire, tiens, en test and learn, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place Et il faut aussi que les gens s'éclatent un peu. Comme tu l'as dit, il y a vraiment une pénurie sur le domaine de, de, de l'informatique. Et s'il n'y a pas euh, quelque chose qui fait un petit peu vibrer les gens, en disant, tiens, ouais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'intéresse, quelque chose que tu voudrais remettre en place, quelque chose qui te tient à cœur, et quelqu'un peut te dire, ah, tiens, ouais, ça, ça m'intéresse à faire ça. J'ai vu ce truc-là dans, truc dans une autre entreprise. Bien, je voudrais le faire également. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc Voilà, ça, c'est des... Euh, des, des petits tips en fait qui permettent d'animer les équipes. Après, bien entendu, euh, on est plus dans à la fois dans, dans du management, mais c'est aussi faire cette fameuse one-to-one -one une fois par semaine avec la personne mm -hmm. sans avoir vraiment un sujet très très business, mais dire bah, voilà comment ça se passe, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu veux discuter, tiens j'aimerais bien discuter de telle opération. Ce petit one-to-one -one qui n'est pas forcément sur l'opérationnel permet d'aller fidéliser ses équipes, rentrer un petit peu dans euh, le. le Comment, ça travaille, comment elle travaille, qu'est-ce qu'il faut améliorer les choses, etc. etc. Ça, je pense que c'est important de, de sortir de cet aspect euh, réunion sur des plans d'action et rentrer vraiment dans le relationnel. Parce que comme tu l'as dit, euh, dans le digital, euh, certes, il y a beaucoup de gens qui se forment, il y a beaucoup de, de, de personnes qui arrivent sur le marché, mais euh, les profils seniors sont quand même un peu plus compliqués à recruter. Alors, euh, Merci Frédéric pour tous ces conseils. Tu as raison d'assister sur le, euh, le côté euh... Euh, je dirais délicat du, euh, du télétravail même si euh, pour des gens comme nous qui, sont, qui sommes aguerris et qui sont euh, dans le métier depuis des, de nombreuses années, on a l'habitude de travailler à distance, pour nous c'est quasiment naturel Mais il est, notamment pour les équipes euh, qui sont plus récentes il y a un besoin d'accompagnement qui est important et le, et le fait d'être euh, au moins de temps en temps euh, sur place euh, rend les choses plus faciles je voudrais poser une dernière question, Il est, on, on est arrivé au bout de nos 15 minutes. Dernière petite question laquelle je vais te demander de répondre rapidement. On parle encore aujourd'hui en 2022 du marketing traditionnel, alors que pour ma part, et je ne suis pas dans les premiers, ça fait déjà 27 ans que je fais de l'Internet professionnel. Pourquoi on parle encore de marketing traditionnel ça, ça existe encore le marketing traditionnel Et quand est-ce qu'on n'en parlera plus alors, je dirais plutôt que c'est l'inverse. <rire> euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, comme partout, hein, je dirais, un jeunisme et une volonté d'aller euh, euh, toucher des, des nouveaux outils, de trouver la, la baguette magique, le silver bullet, comme on dit en, en anglais. Et ce qui se passe, c'est que de plus en, plus en plus de gens se disent, non, mais le marketing traditionnel, ça ne marche plus. Moi, je veux du cross-hacking. Moi, je veux des trucs du marketing digital. Je veux révolutionner un peu les choses. Et c'est un petit peu, mm -hmm. je dirais que c'est... Le marketing traditionnel, c'est la base entre guillemets, et il ne faut surtout pas se laisser prendre en disant, tiens, je vais faire du gros tracking, ou je vais faire différents outils. Il faut véritablement se dire, qu'est-ce qui est adapté à ma stratégie, à moi Et surtout pas se dire qu'il y a des choses miracles. Ce pas en mettant euh, euh, un simple outil euh, que ça va révolutionner les choses. Il faut penser les choses derrière, avoir l'organisation, la stratégie, et mettre en place le plan d'action. Donc, en fait, le marketing traditionnel, pour moi, il a encore de beaux jours devant lui. En revanche, euh, ce qui change, mmh. c'est que euh, maintenant, de plus en plus, il faut bien sûr avoir des, des KPI. On est vraiment KPI-driven, comme on dit, euh, bah en fait, c'est les indicateurs qui vont vraiment mener les, euh, bah le, le, la danse. Il faut prouver un ROI, il faut comprendre en fait ce qui fonctionne. Surtout, le marketing évolue énormément. Ce qui marchait il y a un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois ne marche plus vraiment. Tout à l'heure en intro, là, en off, on a on parlait de LinkedIn et de son changement sur l'algorithme, euh, du fait que maintenant, par exemple, quand tu cliques sur un bouton externe, il dit Voulez-vous vraiment aller sur ce truc-là euh, il y a des changements tout le temps, et donc en fait le marketing traditionnel ça restera toujours quelque chose d'important pour structurer son activité, mais il faut toujours se mettre à la page, évoluer, et le marketing digital va extrêmement vite, ce qui est vrai maintenant, des plus vrai maintenant. qui aurait dit il y, a deux, il y a deux ans, trois ans, que Facebook allait devenir entre guillemets un petit peu has-been, qui allait avoir du monde, qui allait abandonner Facebook pour aller ouais. sur d'autres canaux, que TikTok allait émerger comme on n'a jamais vu au niveau du, du B2C, donc en fait il faut vraiment se dire que on doit évoluer. Et le marketing digital, c'est un process qui est sans cesse du recommencement et sans cesse se remettre à, ouais. à, à se remettre en question. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut. Moi, ce que je conseille toujours, c'est avoir une veille sur son secteur, publier régulièrement du contenu euh, sur, sur son profil, s'auto-former, participer à des webinaires, etc. etc. Alors sachant que encore une fois, il ne faut pas non plus passer trop de temps sur cet aspect euh, euh, nouvelle techno, parce qu'en fait, bon, ce n'est pas ce qui va changer la, les fondamentaux. Il faut se dire, tiens, qu'est-ce que je peux ajouter Quelques petites nouveautés, et euh, essayer de consolider faire évoluer son plan marketing et ses actions marketing selon ce qui fonctionne le mieux et se remettre en cause. On voit que le plan d'action marketing annuel ne peut plus être fait comme maintenant. Moi, je pense plutôt qu'il faut travailler en sprint trimestriel et c'est moi ce, ce que je, je, reconnais, je mmh. préconise, c'est que tu fais un sprint, un focus sur un trimestre, sur une thématique donnée parce que quand tu es trop sur un mois, tu ne peux pas trop avancer. Il vaut mieux avancer sur un sprint trimestriel qui permet de vraiment voir des résultats. Ça peut être du SEO, ça peut être du Google Ads, ça peut être des, des choses comme ça. Donc un focus là-dessus et tu mets en place des actions en mode test and learn et tu vois un petit peu si ça marche. Et une fois que tu as mis en place ces trucs-là, que tu as bien optimisé les, les choses, là, tu peux passer à d'autres stratégies et d'autres outils. Donc vraiment se dire qu'il faut remettre en cause être agile et travailler vraiment en sprint avec toujours qu'est-ce qui va faire évoluer les choses, qu'est-ce qui est le plus important que je dois faire aujourd'hui qu'on doit se poser en daily, les priorités de la semaine avec les éléments, les priorités du mois et le trimestre, et après avoir un espèce de plan annuel qu'il faut savoir remettre en cause. Bien, merci Frédéric pour tous ces conseils de bon sens. Comme disait le poète Alphonse Carr, plus ça change, plus c'est la même chose. Donc, effectivement, le marketing digital change tous les jours, mais les fondamentaux restent. Et ce, ce que nous verrons d'ailleurs avec euh, Pierre Charbonnel, euh, qui en plus a un profil intéressant parce que lui, il ne vient pas du digital, il vient du conseil. Et je trouvais son approche euh, très intéressante et très, très frappée au coin du bon sens. Et je pense qu'on en a bien besoin du bon sens en ce moment pour remettre euh, l'église au milieu du village. Voilà. Merci Frédéric et rendez-vous donc le 5 avril 2022 à 11h. Pour s'inscrire, c'est très facile. Vismktg.info slash live 050422. Je vous remettrai le lien en commentaire. Merci Frédéric, à bientôt. Bye.